Bonjour à tous, bonjour sur Bachelier. Alors aujourd'hui, ce tuto d'aujourd'hui, donc j'augmente, j'espère que le son est bon. Alors ce tuto d'aujourd'hui, c'est principalement adressé au Bachelier 2022-2023. Alors c'est principalement comment faire pour aller sur Sigor et qu'est-ce qu'il faut faire pour créer son compte Sigor. Bon, déjà, les comptes sont déjà créés. S'il faut le dire, on ne va pas créer un compte Sigor. On va faire mon, euh, simplement faire... Euh, on va dire quoi On va s'identifier à Sigor. Donc, comment est-ce qu'un étudiant peut s'identifier à Sigor Étudiant 2022-2023. Alors, pour s'identifier sur Sigor, nous allons aller sur le site de Sigor. Là, nous n'allons pas entrer sur comment faire les deux. Je vais seulement vous montrer comment aller sur Sigor et qu'est-ce qu'il faut faire pour s'identifier. OK. Donc, avant... Euh, d'aller donc euh, sur notre site, Nous allons faire une petite pause, on se retrouve après quelques secondes sur le site pour vous montrer comment aller sur Sigor, merci Alors nous revenons, nous sommes sur toujours comment aller sur Sigor, comment aller sur Sigor alors, nouveau bachelier, j'espère déjà que tu essayes de mettre déjà un pouce. Il faut souvent, voilà, vous d'habituer à faire les pouces, les j'aime. Ça aide à d'autres étudiants de pouvoir voir la vidéo sur Internet parce que s'il n'y a pas, voilà, des j'aime ou d'abonnement, voilà, beaucoup de personnes ne vont pas savoir que cette chaîne existe, mais je le fais pour aider à davantage de générations, voilà, à connaître, comprendre comment fonctionne les bourses et aussi Sigor. Donc, partage déjà, abonne-toi parce que je ferai, après cette vidéo-là, en euh, line, donc indirect. Voilà, pour que tous les étudiants sachent comment s'inscrire, faire un compte, créer un compte, e-bourse. Donc, ne suivez pas trop. Voilà, la, la, la webcam m'a lâché. Donc, je disais, nous allons aller directement sur le site. Comment aller sur Sigor Allons-y sur le navigateur. Sur le navigateur, directement. Comment aller sur Sigor Alors, suivez-moi, ne quittez pas. On y va ensemble. Donc, ici, vous voyez, j'ai directement mis l'adresse, mais on va reculer. On va reculer, on va reculer, on va reculer. On va reculer. Alors... Pour aller sur Sigor, vous allez commencer par taper Google. Vous allez taper Google pour certains si vous voulez qu'on reprenne. Mais vous, vous allez sur Google et vous tapez Sigor.ga. Vous allez taper Sigor.ga. Quand vous allez taper Sigor.ga, bien c'est mieux que je recommence au début, dès le commencement. D'accord. Donc, vous allez venir ici, vous allez taper Sigor.ga pour que vous voyez comment ça se fait concrètement. Donc, où je tape Sigor, vous voulez Sigor.ga. Alors, vous tapez sigor.ga, vous allez voir la page d'accueil ici. Vous allez entrer dans le lien « sigor accueil ». Alors, vous êtes sur « sigor accueil ». Directement, automatiquement, vous voyez, il y a une banderole, donc un widget, un onglet qui s'est affiché ici. Alors, « Bienvenue sur Sigore. » C'est une notification concernant les étudiants voilà, de 2022 2023 Lisons ensemble « Expression des vœux ». Chers candidats bac 2022, l'expression des vœux pour l'année académique 2022-2023 est désormais effective. Vous pouvez dès à présent vous renseigner vos vœux de formation et soumettre les résultats après bac. Donc cela signifie que vous pouvez maintenant faire vos vœux et ensuite après le bac, ces vœux-là seront voilà simplement soit appliqués, soit appliqués désolé ou euh, voilà euh, non appliqués parce que vous n'avez pas sûrement rempli les critères. Donc ne vous empressez pas, faites les vœux tranquillement. Faire des vœux c'est pas euh, facile parce que c'est notre formation, c'est ce qu'on veut faire après. Donc ne soyez pas pressés, non. pressé, non, c'est pressé, c'est pressé, on vous a pressé, non, c'est pas pressé, le site sera toujours ouvert. Ce sera toujours ouvert. Donc j'ai dit pour aller sur Sigon, vous avez déjà vu, il faut mettre ce lien-là. Après le lien, alors vous allez venir sur Exprimer les vœux. Ça, c ce sont les personnes qui ont fait en 2021 leurs vœux. Maintenant vous venez sur Exprimer vos vœux. Vous allez entrer sur Exprimer vos vœux, vous voyez ici, voilà, pour exprimer les vœux, il faut d'abord. Vous-même, vous êtes étudiant, vous avez votre numéro matricule de bac. Donc, vous venez mettre votre numéro matricule de bac. Là, après, vous mettez votre jour de naissance, votre mois de naissance et votre année de naissance. Comme je disais, vous êtes simplement en train de vous identifier. Vous ne créez pas un compte SIGOR. Donc, après vous cliquez, je m'identifie. Quand vous allez vous identifier, directement, vous allez voir votre nom et puis toutes les informations vous concernant dans votre compte dans votre compte SIGOR. Donc, là, pour le moment, je n'ai pas les informations sur un élève mais la prochaine vidéo, je vous ferai une vidéo pratique, comment faire ses vœux, comment déplacer, comment ça se fait concrètement. Donc, pour le moment, sachez juste que pour s'identifier, il faut remplir ces informations. pack, PAC, c'est 2022 déjà, euh, votre matricule et tout le reste. Ensuite, vous cliquez simplement ici. Donc, c'était cette petite vidéo-là, voilà, que sûrement beaucoup euh, d'étudiants ne connaissent pas, voilà, juste pour vous montrer comment ça se fait. Donc, déjà, vous savez déjà comment ça se fait. Allez donc sur ce site-là, vous commencez déjà à faire vos voeux pour ne pas être paniqué à la fin. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Partagez la vidéo, partagez il y a beaucoup d'autres vidéos. Il faut déjà apprendre comment connaître Cyborg, comment apprendre à créer ses comptes. Partagez les vidéos même aux élèves de première. Donc, portez-vous bien et j'espère que voilà, vous passerez un excellent bac. Et que Dieu bénisse. vous bénisse, portez-vous bien. À la prochaine, merci.